Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un verbe irrégulier, un verbe qui est très souvent utilisé par les Français. C'est le verbe aller. Vous pourrez croire parce que c'est un verbe qui se termine en ER. Le verbe aller n'est pas un verbe du premier groupe mais un verbe du troisième groupe parce qu'il présente des conjugaisons irrégulières. Je commence. Je vais. Tu vas. Il va. Elle va. On va. Nous allons. Vous allez. Ils vont, elles vont. Alors, attention aux lettres muettes à la fin des formes. On ne dit pas, par exemple, je vais, on ne prononce pas le S de même, on ne dit pas tu vas, ou bien ils vont, ou nous allons, ou vous allez, non. Ces lettres sont muettes, c'est-à-dire que... Ces lettres à la fin, le S à la fin de je vais, par exemple, le S à la fin de tu vas, ne sont pas prononcées. D'accord Ce sont des lettres muettes. Et attention aussi à la liaison. Par exemple, pour nous, nous ne disons pas nous allons, non, nous allons. Oui, d'accord Il y a une liaison entre nous, entre le S de nous et le A de allons. Donc, nous allons. Et c'est pareil pour vous allez, oui. Alors, il y a une liaison entre le S de vous et le A de aller, d'accord Maintenant, quelques exemples. Elle va à la piscine à 10h. Samedi, nous allons à la bibliothèque. Maintenant, je vais à la boulangerie. Voilà, c'est tout pour le verbe aller au présent de l'indicatif. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous.